Oui, oui. Ah bon, c'est la même heure que, que la France et l'Italie. Ah bon, ça, vous, vous faites la visite sur so, l'italien Ah, j'ai capté l'italien. Il y a un réel place en oh, France. Je peux traduire pour vous, je peux écrire en chat. Bonsoir à tous. Bonsoir Mario. un blog qui est surtout sur les galeries et les musées virtuels comme ça. J'aimerais bien parler de cette exposition. Enchanté si voilà. On clique sur la boîte, ah. ici on a le dossier de presse. Donc Eric Léon est le directeur artistique de l'Artistique. Soir, merci à tous d'être venus. Donc c'est une grande première. L'Artistique est un vrai lieu à Nice. Alors pourquoi un tel nom Tout simplement, en 2013, il a fait une donation à la ville de plus de... 811 œuvres et c'est ce qui est présenté ici. Ce n'est pas un accrochage du tout muséal, c'est plutôt l'accrochage d'un collectionneur. Si vous faites le tour, vous le verrez, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et du coup, donc, euh, Ben et César ont co-signé euh, On retrouve encore donc, les artistes d'Île d'École de Nice, hein. on retrouve Armand, César euh, et Gilly. Pour ceux qui ne connaissent pas le lieu donc, réel, il y a là, sur le mur derrière vous, quelques photos. Donc, le vernissage d'exposition de Patrick, et quand j'avais commencé à réfléchir à cette exposition, ben, euh, je connaissais donc son, son travail depuis un petit moment. Et surtout je connaissais ce qu'il a fait dans les années 70 et qui est vraiment le cœur et les racines de, de son travail actuel. Et euh, la partie virtuelle euh, s'est développée d'elle-même de, au fur et à mesure du, du projet et puis à cause donc, de la, la période évidemment particulière. L'artistique hein, fait partie de la direction de la culture, euh, c'est géré par la ville de Nice. Et... Exposer le travail de Patrick Moyade dans les salons de l'artistique, cette exposition était le, dès le départ conçue pour avoir un double virtuel, sans savoir l'importance que l'aspect virtuel allait prendre avec la période particulière que nous traversons actuellement à cause de l'épidémie qui s'évit. L'exposition présente les premières recherches de l'artiste qui sent un gros cahier noir de pensées, d'idées ou de croquis, véritable fondation de son œuvre à venir. Cette période est essentielle pour comprendre son travail puisqu'il ne cesse depuis lors de se donner un destin de créateur qui vit son œuvre, son artistique. Il concevra même un grand nombre de projets d'émissions bâtis sur sa théorie de la télévision du futur. Et donc il était l'unique téléartiste. Télé est bien un mot euh, de notre époque avec euh, téléphone, télétravail, téléconférence. Avec euh, la télé de Moya, l'artistique euh, inaugure une nouvelle sorte d'exposition. La télé-exposition. Une exposition virtuelle, mais copie exacte de celle qui sera présentée aussi dans la réalité. Et ceci grâce à Second Life ce monde virtuel en ligne qui existe depuis 17 ans et offre la possibilité de créer du contenu et de façonner son monde. Mais aussi et surtout grâce à Patrick Moya qui depuis 13 ans règne sur son langue Le web m'a permis de faire apparaître et de diffuser des parcelles de mon travail qui avaient été pensées en prévision d'un réseau qu'on ne pouvait pressentir bien avant Internet. J'ai préparé mon travail en fonction de ce rêve d'un village global où l'art lui-même pourrait être global un art chamanique émanant de l'artiste sans limite sans hiérarchie telle une autocivilisation un vernissage de l'exposition aura lieu aussi dans le monde réel dans le courant de janvier 2021 Alors, parmi les personnes présentes Mario Gerosa qui est euh, un des grands journalistes italiens, critiques, auteurs, et qui, entre autres, a été le curateur de l'exposition Renaissance virtuelle à Florence, euh, Rinascimento virtuel. Euh, on a Vincent Giovannoni, qui est euh, l'un des euh, conservateurs en chef du MUSEM à Marseille. Cetus, euh, qui est artiste, mais qui s'occupe. Du bureau des artistes de Genève, Enrico Tadei qui est le spécialiste du blockchain et entre autres du crypto art, c'est à dire comment le blockchain peut servir le crypto art, euh, Guadalupe Vasquez qui est de mexicaine et qui euh, dirige euh, l'institut espagnol de Second Life qui organise entre autres le carnaval de Mazatlan euh, sur Second Life. Anne von Rhein de Düsseldorf, qui est de, du groupe Edu Nation, qui travaille avec beaucoup d'universités, dont l'IOA, euh, pour faire travailler les étudiants dans les mondes virtuels, et c'est particulièrement en ce moment avec le Covid. Euh, on a Lee Olson, qui est là, qui est un grand collectionneur d'art virtuel américain, qui a une immense fondation dans Second Life, et qui présente toutes les œuvres qu'il a achetées de, tout, de la plupart des artistes de Second live, Rosanna Galvani qui avait créé, créé il y a pas mal de temps le Museo del Metaverso et qui réunit souvent des spécialistes des mondes virtuels au musée des de Metaversos. Euh, Florence Canarelli qui est là, bon, qui est euh, curatrice d'un certain nombre de mes expos, qui est auteur, qui a écrit beaucoup de livres euh, sur moi, qui est journaliste euh, à Nice et à Monaco. Euh, alors je regarde, il y a des artistes aussi. Comme David Ribet, Adouet qui sont là. Alors je vois pas tout le monde. Hein. J il, y a, il y a aussi Anélia Bayante, qui est là, qui est là une galeriste qui est artiste, mais qui est aussi une galeriste francophone qui a une des plus grandes galeries de Second Life, qui fait très souvent des, des très beaux vernissages. Euh, Fabrizio qui est le rédacteur en chef en réel euh, de l'Excess, sur la Côte d'Azur. Euh, et on a aussi les, des builders comme euh, alors il y a Camerina qui, a, qui est la la buildeuse en chef du studio Moya sur Second Life, c'est-à-dire c'est elle qui m'aide à réaliser, entre autres, les animèches, qu'on appelle les animèches, les animations, euh, qu'on verra tout à l'heure à côté, euh, qui sont les reproductions, par exemple, de mes projets d'émissions de télé en 3D. Je vois Kenny Lex aussi, qui est euh, un builder très connu dans Second Life, et Chapi Chapeau, qui est la directrice des, de l'Office du tourisme de Moyen Land, mais qui est aussi buildeuse dans Second Life. Et je pense que j'en oublie un certain nombre, mais ils me pardonneront. Au départ, l'exposition, c'est euh, montrer les dessins, euh, les recherches de Patrick sur euh, cette télé qu'il imaginait. Il y a de nombreux documents donc, euh, originaux euh, sous vitrine, euh, notamment euh, des réponses de Antenne 2 et TF1 de l'époque, euh, qui lui ont gentiment refusé ses projets d'émission. Donc vous voyez, il reculait devant rien quand même, mais il leur a proposé ses émissions. Et surtout, ce qui est très intéressant et qui annonce vraiment euh, ce qui se passe maintenant, c'est ce, ce schéma qui existe dans un gros cahier noir dans lequel il, il, il, il écrivait toutes ses idées et qui est donc euh, et qui sera aussi euh, très agrandi, là, qui est derrière Florence, où il imaginait un réseau au centre duquel donc euh, lui, en tant que téléartiste euh, il, il évoluerait et Imaginez donc ce réseau, euh, on regarde ce réseau donc imaginant 75, bon ben c'est ce qui existe totalement aujourd'hui, euh, bon ça a même dépassé ça, ta annonce, internet et, et le reste, donc c'est là que je trouve ce travail très précurseur, j'avais pas mesuré donc la dimension virtuelle de ce travail et quand j'en ai parlé à Patrick, il m'a dit, ouais super, on va le faire et moi je vais profiter de Second Life pour réactiver, des projets télé, justement, pour les... pas pour les mettre en vrai, mais pour euh, les animer, pour, pour, pour qu'on puisse se déplacer Merci. au milieu. Donc... Et c'est ce qui est la deuxième partie de, de l'exposition. Et ça, c'est la partie vraiment virtuelle. Hein, Celle-ci ne sera pas présentée euh, à l'artistique. Et que vous allez euh, découvrir maintenant avec Patrick. Voilà, on va aller par là. Et on a... Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Voilà oh qui est. Alors on va par ici. Et sur la scène, on a donc reconstitué un certain nombre de personnages. Voilà. C'était les personnages qui entouraient le téléartiste. C'est-à-dire, moi, j'étais censé être le centre de l'art, de, de l'œuvre, en direct. Et j'étais entouré de masques et de, qui avaient chacun un caractère. Et donc là, je suis là. Là, ça, c'est moi, le présentateur de télé, voilà, le téléartiste. Et ensuite, on va rentrer. J'ai créé une salle à côté, qui est une salle qui présente ses projets de télévision. Voilà, on va rentrer. Il faut me suivre parce que ce n'est pas évident de savoir qu'on peut rentrer. Ah voilà, ça y est. Voilà. Est voilà. Il y avait à la fois une inspiration chamanique. Il y a toujours eu, dans mon travail à l'époque, une inspiration chamanique. Euh, oui. L'idée que le téléartiste était manipulé, recevait le don euh, du ciel, il était manipulé, en fait. Euh, il était une sorte d'antenne réceptrice, d'être reconnu par tout le monde. Et le, le principal, c'était le sourire. Il fallait qu'il sourie. Là, il cassait les vieux médias, c'est-à-dire là, il, il cassait un tourne-disque, mais il cassait Une performance où je cassais euh, des caméras de cinéma, des tourne-disques, pour, euh, pour l'avènement. C'était l'avènement de la télévision. Ouais. J'étais un grand lecteur de Marshall McLuhan, et donc, du coup, je, je pensais que ça allait être la fin de l'écriture et l'avènement du village global. C'était des théories de jeunesse. C'était des théories de jeunesse. Hein. J'avais quand même que 20 ans. C'était censé être au centre d'un... Il y avait des cercles concentriques j'étais au centre. En tout cas, c'est génial cette reproduction. Hein. Et donc, on verra toutes les photos, les dessins dans l'exposition. Sur la scène de l'artistique, on entrera euh, virtuellement dans, derrière la scène. Puisqu'on filmera oui. le... Voilà, donc, oui. euh, puisqu y a, ah voilà, il y a Céline qui arrive. Il y a, ah, ben, il y a Fabrizio. Voilà, Fabrizio il nous a fait un article en primeur, puisqu'il est venu hier, il a pris le... Euh, on n'avait pas encore installé, mais il a pu prendre le dossier de presse et du coup il a fait un article déjà. Répondre aux questions plutôt que. Ah bah oui, oui voilà. Euh, on, euh, alors on va, on va, euh, Eric va répondre aux questions peut-être dans la salle. Non tu veux On va rentrer dans les salles peut-être si des gens veulent poser des questions. Plein oh, de questions sur l'histoire des, des, des lieux et, et, et sur l'expo elle-même. Écoute euh, j'espère. Euh... Ah oui oh. je, je vous attends en vrai de ce manière artistique c'est sûr. Oui, oui, oui. <rire> On sera masqué, mais tant pis C'est aussi spécialement pour exposition euh, et donc c'est une œuvre qui va faire une vingtaine de mètres de long quand même. Waouh Voilà. Donc il y a aussi une création euh, dans le réel, pas que dans le virtuel de la part de Patrick. Bon, sur l'artistique, parce qu'Anne von Rein est professeur, donc elle, elle amènera des étudiants ici, je pense, de l'école de Salem. Est-ce qu'elle est de ah. Patrick Oui. Patrick, Est-ce que le, le projet euh, que tu avais présenté aux télévisions, tu n'aurais pas envie de le faire en live stream euh, sur Facebook sur, euh, De le jouer Sur ce live départ, uh, It's an old villa from the beginning of the 20 century, from the Belle Époque. Et euh, cette villa appartenait à une association euh, culturelle qui s'appelait euh, l'Artistique. Et c'est même ici qu'a eu lieu la première exposition de photographie euh, sur la côte d'Azur pendant euh, la guerre de 14. C'était des images de la guerre. Here was the first photographic exhibition in the south of, of France during the World War I. Euh, ce lieu est chargé de, de culture, euh, comme je l'ai dit, saint sense Massenet en joué, euh, Colette a fait des lectures dans cette salle, euh, Matahari y a dansé. C'est sur euh, cette scène qu'a démarré la carrière euh, de Charles Trenet, et ça s'est terminé dans les années 60, donc avec les happenings, comme je disais tout à l'heure, de, de Fluxus, avec euh, Ben Vautier et, et sa bande. Et donc, euh, quand on a réouvert ce lieu l'année dernière, on, on s'est attaché à, à être encore euh, plus pluridisciplinaire. Donc c'est à la fois un espace d'exposition dédié à la donation Jean Ferrero et un espace un peu temporaire où je présente le travail de Patrick. Et on profite aussi de cette salle pour des lectures, des conférences et même des concerts de musique de chambre avec l'Orchestre de l'Opéra pratique cette porte, parce qu'on voit les... Des questions, euh... voilà, là, on, on peut je... changer d'endroit aussi, peut-être ah, à retourner dans la voilà, salle. il y a Adam Lofs qui arrive. Voilà, bonjour, Hello. Oui, parce qu'il y a des... plusieurs personnes qui viennent d'arriver, qui sont nouveaux, qui n'étaient pas là tout à l'heure. Oui, oui. Parce que c'est vrai qu'on a oublié de mettre un buffet, ce qui est peu embêtant. Euh, à moins que Chapi ait du... Tu... Chapi, tu as du champagne, du champagne? Parce que Chapi n'a pas le droit de boire de champagne, mais je sais qu'elle a du champagne. Voilà. Mais tu n'as voilà. pas de verre à la main Là on a Hama qui C est là. Je n'ai pas réussi à me reparler, je suis malheureux. Voilà, il y a un il y a Camerina donc qui est là, qui est dont on a parlé tout à l'heure, qui est la réalisatrice donc à la factory de tous les objets en 3D. Voilà. À partir de mes dessins, elle a réalisé toute la reproduction des objets euh, animés. Et Dex qui est là, donc est spécialiste de l'histoire de la Pologne. Et il travaille avec l'université de Cracovie sur voilà. la vitrine. -ce que... Il paraît que c'est un fantasme de conservateur de s'amuser dans le virtuel à sauter sur les vitrines, qu ce qu'ils peuvent pas faire en vrai. Oui. Donc c'est le, le fait virtuel. Est-ce que vous voulez aller? Uh, you want uh, finish the um, opening in the uh, club? One uh, club is uh, uh, closed here. Uh, prox uh, it is. Ouais. Tu ouais. Attends, tu, ah, c'est tu quelqu'un qui arrive. À ah là là. Dansé, ouais. Bonjour. C'est euh, quelqu'un qui arrivait en retard. Et on allait ouais, partir à danser. Prima plaît, Gérald, plaît. Alan. Bonjour. Ouais, Welcome. Tu, tu, tu me suis. Hein. Welcome. Même. Attends, je vais poser mon verre là. quand même. Attends, voilà, c'est en haut, c'est c'est en haut, c'est en haut, c'est en haut. Ah. On est à l'After qui est l'un des clubs du Moyaland, géré par voilà. DJ Raven.